Vous êtes plutôt De Gaulle ou Eisenhower <rire> Ben... Euh, les deux, en général. De Gaulle. C'est lequel qui scrute Moi, <rire> ouais, je suis Eisenhower. <rire> Moi, je serais plutôt De Gaulle, ayant un côté un peu franchouillard. Même carrément De Gaulle. Plutôt Eisenhower, parce que ça fait, je trouve, marque d'aspirateur de, de, de sol ou de robot ménager. Et je trouve que c'est plus propre que De Gaulle, qui est un nom bien sexy comme il faut, mais euh, qui fait plus sale, je trouve. Ah